entre tes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 Merci, notre Père et notre Dieu. Nous voulons vraiment te dire combien tu es toujours et tu as toujours été merveilleux pour chacun de nous. C'est vraiment une grâce merveilleuse que nous avons encore aujourd'hui de pouvoir être là dans ces lieux. C'est vrai, c'est comme son de paroles qu'on entend comme une chanson. Mais chaque fois que nous pensons à ce que toi, tu as fait pour nous, c'est une grâce. Je te suis vraiment reconnaissant, notre Père, d'avoir ce privilège encore de nous tenir en cet endroit... Et de chanter avec reconnaissance que chaque promesse dans la Bible est mienne. Merci notre Père, notre Dieu. Merci encore pour le privilège encore que nous avons de pouvoir être ici en cet endroit. Avec des frères, avec des sœurs. Oh Dieu pour chanter les chants de victoire, les chants de Sion. Avec autant d'amour au patubissant, en réalisant la grâce que nous avons trouvée. Pas comme des gens qui viennent par formalité, mais vraiment des gens qui ont conscience de ce que chaque jour représente pour eux, Père Saint Dieu. Merci encore pour le souffle de vie que tu nous as accordé la grâce de pouvoir avoir, mon bien-aimé Père Merci vraiment, Père Saint Dieu, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et soeurs qu'on peut encore voir encore aujourd'hui dans ta maison à toi, Père Saint. Que ton nom soit béni. Louange et honneur à toi pour les psaumes. Merci encore, Père Saint. C'est vrai, le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours, mon sauveur. Oh Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, nous. Sommes heureux de pouvoir entendre de telles paroles, mon sauveur, qui touchent nos cœurs, qui nous réveillent encore davantage et qui nous secouent, Père. Et nous apprécions chaque parole qui vient de toi, Père. Ah, oh, nous te remercions encore pour cela. Merci de nous avoir rassemblés. Merci aussi pour tous nos précieux frères et sœurs qui sont en connexion, mon sauveur béni, dans le pays où ils sont, mon bien-aimé Père Saint. Je te remercie parce que les témoignages que je reçois, de ce que tu prends vraiment soin. Oh Dieu, l'amour qu'ils ont à ton endroit encore, Père du puissant, grandit encore davantage, Père. Je t'en suis vraiment reconnaissant, Père. Tu prends soin de ceux-là. Oh Dieu, qui sont à toi, qui sont aussi droits de cœur à ton endroit, je t'en suis vraiment reconnaissant. Sois béni et glorifié encore pour ce que tu as fait pour nous, ce que tu fais, Seigneur Père Saint-Dieu, à notre endroit et les soins que tu nous prodigues encore à chaque instant. Car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. De Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse, Amen. vous pouvez vous asseoir. Chaque jour qui passe nous rapproche toujours de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous avons conscience de cela, ce que nous devons aussi considérer, le jour que le Seigneur nous donne et les occasions que nous avons de pouvoir nous retrouver ensemble, afin de pouvoir réellement aussi avoir communion avec les Seigneurs, communion avec le peuple de Dieu, et communion aussi autour de sa parole. Que la paix du Seigneur soit avec vous, Amen. que le Seigneur qui bénit puisse vous bénir, Amen. et que vos cœurs puissent réellement aussi être de cœurs qui aiment les Seigneurs, Amen. comme nous l'avons aussi entendu. Nous soupirons après l'Éternel, notre Dieu, comme une biche soupire après des courants d'eau. Quand nous pouvons regarder autour de nous et considérons en réalité ce qui se passe, nous ne pouvons que dire merci, Seigneur notre Dieu. J'ai eu à pouvoir voir un témoignage qui, qui m'a aussi touché. Le cœur de voir réellement aussi combien Dieu aime réellement son peuple, surtout l'homme, quand on peut aussi réaliser, regarder qu'il marchait avec un peuple qui s'était bien choisi. Et plus loin dans les scènes Écritures, on nous dit, Dieu a tourné le regard vers les nations, pour choisir du milieu des nations un peuple qui porte son nom. Il a abandonné son peuple, et lui, effectivement, aussi, comme la Bible le fait savoir, il a tourné les dos à la postérité d'Abraham pour se tourner vers les païens, vers les nations. Vous savez que jusqu'à ces jours, et c'est vrai que c'est très touchant, les Juifs ne peuvent pas comprendre ces choses. Quand on parle de la grâce de Dieu, ça devient une musique que nous entendons, certainement c'est vrai. Mon frère et ma soeur, si les choses de Dieu deviennent en fait quelque chose de, de répétitif, d'habituel, de, de, de, de c'est que quelque part il y a un danger. Et c'est sûr et certain que quand ça devient comme ça, tu ne pourras pas prendre part avec allégresse, avec joie, avec reconnaissance, parce que tu trouves cela tout à fait normal. Ça passe comme cela. Mais lorsque chaque moment que nous nous asseyons, que nous nous regardons et nous pensons réellement à ce que Dieu a eu à pouvoir faire pour nous, alors je crois que la reconnaissance réellement monte du fond de cœur. Il n'y a plus de choses qu'on dit, mais on sait cela. Non, on dit non, Seigneur, tu es bon. Parce que je réalise réellement que... Parce que qu'est-ce que moi j'aurais eu à pouvoir faire pour que tu t'intéresses à moi Tu avais un peuple qui était à toi. Ils avaient la loi, ils avaient tout effectivement, mais comment tu t'es... Et puis je ne t'ai même pas connu. Aujourd'hui, je suis appelé fils de Dieu. Que le Seigneur, notre Dieu, nous aide et qu'il nous soutienne. Je voudrais d'abord aussi remercier chacun de vous, je crois, pour l'accueil que vous avez eu à pouvoir réserver à notre sœur Daniel, que nous aimons beaucoup, et aussi à notre soeur Marie-Christine, que nous avons appris à aimer parce qu'elle est venue parmi nous aussi, et nous avons vu combien son cœur s'est réjoui aussi, que le Seigneur les bénisse richement. Je crois que leur voyage, tient maintenant, s'est hein, raccourci déjà parce que demain, ils vont donc partir. Je voudrais vraiment sincèrement remercier chacun de vous. Je crois que chacun de vous aurait eu le désir de les inviter chez eux aussi à la maison. Je crois que ça, chacun de vous, je crois, vous aurez eu le désir d'inviter notre soeur Daniel, notre soeur Marie-Christine. Parce que je voudrais que ma soeur Daniel, ma soeur Marie-Christine, partent avec un bon témoignage de vous. C'est pour ça, je voudrais dire à ma soeur Daniel, à ma soeur Marie-Christine, que tous ceux que vous voyez ici, que vous avez vu dimanche, les autres jours, effectivement, sont vos frères et sœurs, Et leur cœur vous aime beaucoup. Je crois que chacun d'eux aurait aimé vous recevoir à la maison. Et si, par exemple, par les faits qu'on soit ici ou quelque chose s'est passé, je voudrais aussi préciser, remercier ma sœur Rosalie et ma sœur Angela qui les ont vraiment accueillis à la maison, qui les ont nourris aussi, qui les ont invités, que le Seigneur le bénisse richement. Et c'est ce que je disais, que chacun de vous a eu le même désir. Mais les temps étaient courts. Je crois que si Dieu permet que nous ayons encore l'occasion de les recevoir, je pense que chacun de vous aura cette occasion de pouvoir quand même les recevoir et se réjouir aussi. Alors à ma soeur Daniel et à ma soeur Marie-Christine, vous partez demain. S'il s'est passé quelque chose, ou un frère ou une soeur, qu soit qui a eu à pouvoir peut-être faire un geste ou manquer quelque chose qui vous a blessé ou touché, je vous demande pardon. Pardonne à ses frères et sœurs. On ne sait pas, ça peut arriver. Peut-être que euh, quelque chose qui n'a pas, pas été fait intentionnellement, mais qui vous a peut-être blessé. Peut-être les verres d'eau qui vous a été donné n'était pas tellement comme vous le voulez. Ou le pain qu'on a fait pour pouvoir vous donner n'était pas comme cela. Vous plaisez, en fait. Pardonne. Partez avec un bon souvenir de chacun de nous. De ce que tout ce peuple ici vous aime autant comme, effectivement, en tant qu'enfant de Dieu. Vous nous êtes aussi chers et que vous savez, le fait que vous partez aussi, c'est quand même une partie de nous qui part. Alors partout où vous passerez, transmettez aussi nos salutations et aussi notre amour. Vous êtes toujours les bienvenus dans cet endroit. Nos maisons sont aussi les vôtres. Elles sont aussi ouvertes, effectivement, et nous vous accueillerons à n'importe quel moment que vous pourrez arriver aussi à venir donc nous visiter. Que Dieu vous bénisse et qui vous fortifie. Et je vous remercie encore, vos frères et sœurs aussi, pour votre amour et vos prières aussi. C'est demain donc qu'ils vont donc prendre l'avion pour retourner dans leur propre pays. Et comme vous savez, pour notre précieuse sœur Marie-Christine, c'était la première fois qu'elle prenne son avion pour venir vous voir. Donc vous voyez les degrés d'amour aussi. Je crois aussi que notre précieux frère sachet m'a fait savoir que notre précieux frère ici va rentrer. Casquin, C'est ça non Tu vas rentrer demain aussi nous t'aimons aussi. Nous aurions aimé t'accueillir aussi dans nos maisons. Mais tu es chez toi de toute façon. Et toi tu connais effectivement c'est la maison. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Vous savez c'est important pour nous mon frère et ma soeur de pouvoir réaliser que les scènes écritures nous demandent tous d'être, ah, je parle aux enfants de Dieu, d'être hospitaliers. Ne fermez jamais vos portes. Ouvrez-les grandement. Et surtout quand on vous, on vous demande, frère, est-ce que vous pouvez recevoir tel frère N'hésitez pas à pouvoir commencer à dire, ah, comment je vais faire. Si on vient seulement vous demander, sachez que Dieu a une bénédiction pour vous. Ne soyez pas lourd dans le cœur pour commencer à faire des calculs. Non, même si c'est un matelas par terre, on donne. Mais vous savez, il y a une chose que vous devez prendre, apprendre, frères et sœurs, qui est très importante, parce que souvent ça arrive. Quand on vous demande, ça commence à faire des calculs de géographie. Quand Dieu, quand on permet de pouvoir vous appeler. Le Seigneur connaît. La seule chose que Dieu attend de vous, c'est que votre cœur soit vraiment disposé. Peu importe, même s'il sait que vous avez une chambre, si on vous le demande, eh bien, vous pouvez dire, mais il n'y a pas de problème de la place est là. Mais Dieu qui connaît votre cœur, il sait qu'au moment où vous allez peut-être dire que oui, il ouvre quelqu'un d'autre là-bas qui a plus que vous. Et puis, la personne qui devait venir chez vous est allée quelque part, mais Dieu vous a béni quand même parce que votre cœur aille à pouvoir dire oui. Avec, mais quand vous hésitez, ce n'est pas bon. La Bible dit, soyez donc hospitaliers. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à cela. Être hospitalier, c'est-à-dire être disposé à pouvoir recevoir. On frappe chez toi, tu ouvres, tu reçois ton frère et ta sœur. Et cela aussi est la bénédiction. Si nous ne voulons pas recevoir nos frères, on fera quoi avec les briques que nous avons Les briques que nous avons, ça sert à quoi Simplement pour nous abriter Alors si nous pouvons le mettre aussi à la disposition de Dieu, quel bonheur Que Dieu vous bénisse nous lisons dans le livre de Colossiens, je pense que Colossiens au chapitre 1, je suppose que c'est cela. Voilà, voilà. Colossiens au chapitre 1, Nous lisons à partir du verset 1. Il dit, Paul donc, Colossiens 1, verset 1 il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée,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 à cause de l'espérance qui vous est donc réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, dont la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Amen. Tendre Père, précieux Sauvard, nous voulons encore te dire merci. C'est avec beaucoup de joie que nous pouvons être rassemblés dans ta maison, sachant que vraiment que le temps se raccourcit de plus en plus et tu avais parlé avec raison, mon Sauvard, si ces jours n'étaient pas abrégés, nous te remercions parce que, mon Dieu, ça devient tellement difficile et nous voyons combien le monde s'envoie tellement dans une mauvaise direction et les choses ne sont plus vivables. Père, Nous te remercions parce que tu nous as accordé cette grâce de pouvoir avoir l'espérance en toi. Merci encore pour ces instants que nous passons ici dans ta présence. Messieurs, vraiment, nous aider. Nous t'aimons et c'est vrai, Père, le cœur. Notre cœur à nous est tourné vers toi et implorant vraiment ta grâce de pouvoir encore nous conduire. Nous voulons vraiment prendre plaisir à ce que toi, tu nous dis, mon Père saint Dieu, est-ce qui est attentif aussi à ce que toi, tu nous montres, Père, ben, sois béni et glorifié. Je te demande cette grâce au nom de saint Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse vous pouvez vous asseoir. Voilà cet homme ici, l'apôtre Paul, et il exprime effectivement d'une manière tout à fait touchante les choses qu'il a été conduit par le Saint-Esprit à pouvoir réellement aussi parce que quand c'est écrit c'est certainement la parole de Dieu que nous avons. Alors, il exprime cela de tout son cœur pour que auprès de ceux auxquels effectivement Dieu lui avait donc accordé cette grâce et ce privilège de pouvoir aussi annoncer L'Évangile, donc la parole de Dieu. Il dit, ah, ah, ici, effectivement, il exprime, il dit, « Aux saints et, et fidèles, frères en Christ, notre Seigneur, qui sont donc à Colosse. » Et je crois que cette expression aussi, il a utilisé cela, je pense que vous vous rappelez encore, euh, dans le livre des Éphésiens au chapitre 1, lorsqu'il s'adressait à ceux-là qui étaient donc à euh, euh, à Éphèse, effectivement, il, nous pouvons peut-être le lire, je pense que vous le connaissez. Éphésiens, donc, au, au chapitre 1, je pense qu'il il a eu à pouvoir exprimer plus ou moins aussi euh, la même expression. Alors il dit, Paul, verset 1, Éphésiens, 1, chapitre 1, verset 1, il dit, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont donc à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, effectivement, il s'adresse à un peuple particulier, effectivement, auquel, évidemment, quand on prêche, effectivement, la parole de Dieu, et nous prions pour que euh, ceux qui écoutent la parole puissent vraiment la recevoir et que, non seulement recevoir, mais la garder aussi euh, dans le cœur, effectivement, parce que vous vous poserez la question de savoir pourquoi dire recevoir, garder effectivement dans le cœur. remarquez très bien que, je, je reviens à cela, dans toujours Matthieu chapitre 13, c'était toujours la même parole, il avec la même puissance, mais il est tombé sur les pierres. Mais, mais, mais celle qui est tombée dans une bonne terre, donc, là elle est rentrée dans la terre, elle est bien restée là-dedans, et elle a produit en fait c'est bien, nous pouvons écouter la parole. C'est une bonne chose d'écouter, effectivement. Encore, ce qui est encore bien, c'est de pouvoir aussi prêter attention à, à, à la parole de Dieu, à la manière dont le Seigneur exprime les choses, effectivement, pour que nous puissions saisir réellement la parole dans sa profondeur, parce que c'est cela la vie qui est dans la parole. Évidemment, quand nous l'écoutons, effectivement, aussi, nous devons la garder, comme je pense l'apôtre Paul, c il dit effectivement à ceux qui étaient à Tassonnique, effectivement, que vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu, qui agit donc en vous, donc qui l'avez donc cru Donc nous la croyons et nous la gardons effectivement parce qu'elle est précieuse, effectivement pour nous, puisqu'elle est précieuse aux yeux du Seigneur. Donc, c'est pour ça que on prêche la parole de Dieu, pour que c'est lui qui reçoit la parole, parce que l'effet de pouvoir la recevoir, effectivement, elle manifeste, effectivement, aussi une transformation dans la personne. Et, et, et la personne ne demeure pas, effectivement, comme elle était auparavant. Donc, il y a un changement qui se manifeste. C'est cette parole-là, comme la Bible. Bible il y a ceux qui ont, ceux qui ont reçu la parole, enfin, des bons cœurs, effectivement, donc, ils ont cru, alors, ils ont eu à pouvoir manifester qu'ils avaient confiance en ça. Alors, c'est à cela qu'il s'exprime ici, donc, adresse donc et ces salutations ici, ici la parole qui, qui suit, il dit, « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, le Colossien dit, et nous ne cessons de prier pour vous, c'est-à-dire que pour les saints et qui sont fidèles en Jésus-Christ. Nous prions pour vous, effectivement dit, « Et a été informé de votre foi, en Jésus Christ, et de votre charité pour tout le saints. Alors, il est, il est vraiment vrai, frère et soeur, que quand nous avons la foi en Lui, en Jésus Christ, l'amour suit. oui, c'est, c'est, sûr et certain. Parce que, et c'est, important que vous compreniez comment ça est exprimé ici. mais parce qu'on peut avoir la foi, mais il faut avoir la foi en quoi? Ici, il dit que nous avons été informés de, bien de votre foi en Jésus-Christ. C'est important de comprendre cela. Votre foi en Jésus-Christ. Pourquoi cela est-il si important de pouvoir réaliser qu'il met l'accent sur la foi en Jésus-Christ On peut aussi avoir la foi, vous avez, en la religion oui, parce qu'on peut s'y croire, mais en fait, on croit simplement que ce qui est dit, effectivement, c'est ici et cela. Parce qu'il y a une très grande différence. Quand on dit la foi en Jésus-Christ, c'est important. Regardez ici, d'abord dans le livre des Actes, au chapitre 2, je pense, ou 3, quelque chose comme ça. acte, acte, acte 5, c'est bien. Dans le livre des Actes. C'est vrai que nous entendons souvent des gens dans la vie normale, il faut avoir confiance en soi, je suis, j'ai la foi en, en, en telle personne, effectivement dans ça. Et c'est important, oui, ça se passe comme ça. Alors regardez bien, acte au chapitre 2, je pense que c'est cela, oui, c'est cela, oui. Ah oui, c'est clair, oui, Non, euh, chapitre Chapitre 3, acte chapitre 3, il dit ici, euh, au verset au verset 12, acte 3 verset 12, il dit, « Pierre, voyant cela, dit donc au peuple, vous vous souvenez de l'homme important, je crois ah Donc, voyant cela, dit donc au peuple, « homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Vous suivez, non Cet homme était un important de naissance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 que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Et puis, il continue en disant, mais c'est la foi en lui, la foi en Jésus. Donc, la foi placée en lui. Quelle différence y a-t-il entre ce qu'on vient d'entendre, effectivement, que la foi en lui? Parce que si vous avez foi en lui, c'est que c'est la personne qui est vraiment la plus importante, effectivement, pour vous. Dans le sens quoi, effectivement Dans le sens d'écriture, effectivement, si j'ai foi en lui, c'est-à-dire que tout ce qu'il a dit, donc tout ce qui se rapporte à lui, c'est la chose sur laquelle moi je base ma confiance. Ah oui, parce que avoir foi en lui, c'est que vous dites qu'il a raison dans tout ce qu'il a dit. Donc tout ce qu'il dit pour moi, c'est ce que je dois faire. J'ai foi en lui parce que je suis sûr que ce qu'il dit est vrai. Ça veut dire quoi comme il a dit effectivement que, voici donc mon commandement. Donc si j'ai foi en lui, je dois croire que ce qu'il a dit là est important et que c'est vrai. Amen. Quel est donc son commandement Il dit, aimez-vous les uns et les autres. Amen. Donc si lui, il a dit ce que moi, dans ma vie, et dans ma marche effectivement de l'évangile, l'amour de Dieu doit être aussi un absolu pour moi. Amen. Pourquoi Parce que lui, il a dit, et comme je crois en lui, c'est sûr et certain que s'il a dit, c'est que c'est important. Ça veut dire quoi, mon frère et ma soeur Ça veut dire que mon obéissance, mon obéissance est conditionnée par lui. Avez-vous remarqué dans les scènes écritures, je crois que je l'ai cité euh, hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, effectivement. Dans le livre des Hébreux, il nous est dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, est celui qui suscite la foi et l'amène aussi à la perfection. Et dans la version que vous avez, je pense dans les Hébreux au chapitre 12, je suppose que c'est cela, je pense Hébreux chapitre 12, je crois, Et il dit, là où nous fait part effectivement de quelque chose, Hébreux chapitre 12, voilà, il nous dit ici, nous pouvons lire à partir du verset 1, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, « Rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est donc ouverte. » Ici, comme il dit, Ayant le regard sur Jésus, c'est ça, hein? Le chef et les consommateurs donc de la foi. » Donc, on ne fait pas qu'ici qu'il est le chef et les consommateurs de la foi. Alors, on remarque très bien qu'effectivement, qu en réalité, tout tourne autour de lui. Ah oui, parce qu'il est celui qui suscite la foi. Il est aussi l'auteur de notre foi. Ce qui veut dire que ma foi en moi elle doit avoir un fondement véritable sur quelqu'un qui est sûr, dont je suis sûr et certain. On nous dit que la foi, cet homme ici, cet homme ici qui était important. Et l'apôtre dit mais la foi en lui. Je ne sais pas si vous saisissez, frère, ça. C'est que on, quand on, on, on le considère, on doit être sûr et certain qu'il a vraiment la capacité de faire en sorte que ce que je suis change. Pas quelqu'un d'autre, effectivement. Parce que, vous savez, frères et sœurs, je pense que nous en avons eu à pouvoir parler, effectivement. Et vous savez, quand on lit les Saintes Écritures, beaucoup de choses sortent, effectivement, dans notre... Vision Dans notre on parlerait peut-être des gens, on parlerait peut-être des ci on parlerait peut-être des pierres, effectivement, de, on parlerait des pierres, on parlerait des Paul, effectivement, de tous les apôtres, effectivement, de cette manière. Donc, on, on sait qu'effectivement, que ce sont des hommes qui, euh, qui servent le Seigneur et qui ont servi le Seigneur, effectivement. Et dans notre lancée, effectivement, on a parfois les yeux focalisés sur ces personnes. Oui, c'est ce qui est normal parce qu'on trouve là, effectivement. C'est pour ça que même aujourd'hui, quand on entend quand même des, des autres frères qui disent toujours que euh, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, en fait, si on regarde, c'est un exemple que je ne peux pas vous voir. si on regarde, effectivement, quand on parle du message, on ne voit que William Branham. Est-ce que vous comprenez Donc tout, c'est lui qui a cru le message il voit William Branham. Donc, dans partout, effectivement, ce qu'on voit, William Branham. Mais c'est cela en fait, effectivement, la vision que nous avons. Or, oh, si vous regardez très bien, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit Jean, tout ça, frères et sœurs, ils n'ont jamais eu à faire en sorte que quelque chose soit fait pour que les gens puissent avoir l'attention, la focalisation vers eux. Non, non, non, non, non, jamais. Mais en fait, la façon dont les choses nous sont présentées, notre foi nous est un peu dispersée comme ceci. Or, il y a une personne simplement pour laquelle tous ces hommes-là ont vécu et pour lesquels, effectivement, que même leur ministère a une importance à cause de cet homme-là. Donc, ils veulent amener toute pensée captive à l'obéissance de ce Jésus. C'est-à-dire que, que les hommes aient foi en lui. Parce qu'il est celui qui peut dire, comme il le dit souvent, « Dis seulement un mot. »« Moi, non. Moi, non non. Non, non, non, mon frère. » Qui va dire un mot Pas moi Tu dis, dis seulement un mot. J'ai confiance en toi. Si toi tu dis un mot, c'est sûr et certain que mon serviteur sera guéri. Est-ce que vous comprenez, frère et soeur Avoir foi en lui, c'est plus ce que vous pensez, frère. C'est une pleine confiance et foi, conviction qu'il est le seul. Et que chaque parole qu'il a dit a son importance dans ma vie. Voilà pourquoi on amène les croyants à voir Jésus Christ. Pas voir les hommes, mais à voir Christ lui-même. Parce que votre confiance ne peut pas être basée dans un homme. Non. Le Seigneur l'a dit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ça, c'est toujours vrai jusqu'aujourd'hui. Mais béni soit. Voilà, voilà pourquoi les gens ne comprennent pas beaucoup. Et puis aussi, frères et sœurs, pour que ce soit un peu plus bref, regardez très bien aussi. Quand nous regardons dans les religions, que ce soit les dénominations ou d'autres religions, effectivement d'autres gens, sais absolument rien, c'est moi que vous connaissez. Ceux qui se mettent devant dans différents endroits qui disent que nous prêchons la parole de Dieu. C'est ce que nous voyons dans différents endroits, différentes églises, que vous pouvez aller sur Internet, partout, par ci par là, et puis les uns les autres appartiennent à certaines églises, effectivement. Ces gens qui se tiennent debout devant les gens, ils disent qu'effectivement que nous prêchons la parole de Dieu. Et c'est pour ça que les gens font confiance. Mais les gens ne se sont jamais posé la question de pouvoir savoir qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu d'abord. Posons-nous la question. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Parce qu'on ne peut pas prêcher quelque chose que vous ne connaissez pas. On ne peut pas prêcher quelque chose que vous n'avez pas reçu, effectivement. Je dois savoir. Parce que vous devez vous poser la question. Mais qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Parce que la personne qui se tient devant vous dit, mais je prêche la parole de Dieu. Et vous posez-vous la question. Mais qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? Mais la Bible répond. La Bible nous fait comprendre qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chère. Donc, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez Amen. Mes frères et sœurs, c'est vrai, Jésus est les noms. Parce que il peut dire, alléluia, Jésus est venu, il est venu, nous avons prêché. Messieurs, vous pouvez citer les noms, mais derrière ces noms, il y a une personne. Amen. Derrière ces noms, cette personne a une doctrine, il a un enseignement. Qu'est-ce que cette personne a eu à pouvoir dire c'est ça le problème, parce que pour prêcher la parole, la parole effectivement, c'est une personne, mais cette personne effectivement, qu'elle est son, son enseignement, parce qu'il a dit à ses disciples effectivement que allez partout dans les nations, prêchez la bonne nouvelle. C'est lui qui croit, c'est le baptisé, c'est le Enseignez-leur, enseignez-leur à observer ce que je vous ai. Bien sûr. Bien sûr que oui. C'est sûr et certain ce que le Seigneur doit avoir parlé. Mais oui, Jésus le Christ doit avoir parlé. Mais s'il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Eh oui, c'est sûr que c'est parce que les, les Yahvé de l'Ancien Testament, c'est bien les Jésus du Nouveau Testament. Vous savez, tout à l'heure, j'étais assis là-bas pendant que mon grand conduisait. Et puis bon, j'étais assis, qu'il disait aussi. De... J'ai dit, alors qu'une pensée m'est passée, j'ai dit, Seigneur Jésus, aide-nous. Depuis des années que nous, nous avons, nous croyons, frères et sœurs, nos frères, nos, frères, nos jeunes garçons, nos jeunes filles, leur vie ne peut pas être comme une vie des cochons, des chiens. Ce n'est pas possible, il y a un problème. Parce que chaque fois que nous avançons, il doit y avoir un progrès. Nous ne devons pas être que les années passent, on recule encore davantage. La vie des frères et sœurs commence à pouvoir devenir comme la vie des mondains. Il y a un problème. On devait aller de progrès en progrès. C'est que quelque part, nous avons suivi la voie de Balaam. Nous avons tellement ouvert la tête, les frères et nous avons tourné la tête vers l'extérieur pour aller voir un peu. C'est ça le problème à étendre un peu l'oreille à l'extérieur, effectivement. Et puis, oui, on s'est donné un peu plus soi-même aussi, effectivement, des, des doctorats, qui fait qu'on devient maître de nous-mêmes, de l'évangile, on commence à voir faire nous-mêmes juger, effectivement, comme on pense, on ne se laisse plus enseigner par les seigneurs. Parce que, nous revenons, ça, dit oui, nous prêchons, effectivement, dans ces églises, effectivement, dont beaucoup, la plupart, ils vont, ils côtoient, effectivement, ainsi les suite. Posez-vous la question, mais si que nous prêchons la parole de Dieu, parce qu'il y a des foules qui les suivent, nous avons dit tout à l'heure que y avait de l'ancien testament c'est les Jésus du Nouveau Testament il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement il ne change pas, je suis l'éternel, je ne change pas donc ce qu'il a déclaré en rapport avec les offices est-ce que vous suivez Amen. il n'a jamais pris notre tribu que la tribu de Lévi vous suivez Amen. donc les Lévites, ce pas des femmes qui étaient au service est-ce que vous suivez Amen. donc ces hommes-là ils étaient, ils étaient nés Lévites il mourait Lévide. Donc, ces tribus-là, effectivement, ce n'était pas les Benjamins qui pouvaient devenir des sacrificataires. Non, c'était simplement des Lévides. Est-ce que vous suivez Et ça, c'est très important. Ça veut dire que Dieu les avait choisis et dans leur lignée, effectivement, les choses étaient préparées dans leur marche, dans leur vie, depuis leur jeunesse. Pour qu'ils soient au service de Dieu. Ils étaient instruits dans ces choses-là, ainsi donc choisis par le Seigneur lui-même. C'est lui qui a choisi la tribu de Lévi pour qu'ils soient les serviteurs. Est-ce que vous comprenez cela Amen. Quand le Seigneur lui-même maintenant est venu dans la chair, en tant que fils de l'homme, vous le savez très bien, qu'est-ce qu'il a fait Il en a choisi. C'est lui qui les a appelés. Oui, il appelait l'un, il appelait l'autre, effectivement, ainsi, puis de celui qui a donné les apôtres. Bien sûr que oui. C'est lui-même qui a fait le choix. Et comme il a fait le choix, effectivement, pendant les temps qu'il était avec eux, il les enseignait. Bien sûr. Il a tellement conduit dans les choses pour que soit vraiment d'abord sûr et certain de la personne. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un dont vous ne connaissez pas tellement très bien, sinon vous serez un menteur. Il a posé la question, effectivement, à d'ici disciples. mais qu'est-ce qu'il dit que moi je suis... Non, d'abord, qu'est-ce qu'on qu dit que moi je suis fils de l'homme Et là, ils ont répondu. Et puis, il s'est tourné vers lui, mais vous, dites vous que je suis moi le fils de l'homme Parce qu'il devait savoir avec qui il marchait. Donc, Dieu ne peut pas confier une responsabilité pour le salut des hommes à n'importe qui. Et puis on n'a pas entendu frère et soeur que Dieu a, a dit, bah, j'ai bâti l'école biblique pour que vous, vous allez là-bas, vous étudiez bien, et puis quand vous sortirez, vous êtes jamais. Non. Ça ne s'est jamais vu dans les saintes écritures. Parce qu'il s'agit d'un appel divin, que c'est Dieu lui-même qui appelle, oui. Amen, amen. Dieu appelle l'homme effectivement, et puis Dieu enseigne l'homme, il, il équipe l'homme. Il a fait avec l'apôtre paul mm -hmm. Amen. Temps, vous savez comment il était effectivement dans sa doctrine il a dit lui même et quand il a pu à celui qui m'avait mis à part de la sainte ma mère de révéler à moi son fils enfin que vous avez compris il m'a révélé son fils pour que je fasse quoi que je lance dans ça en fait que je puisse le prêcher je puisse annoncer effectivement au monde et, et, et, Jésus son enseignement, ce qu'il est, sa parole, la parole qu'il m'a confiée, effectivement. Donc, il... <rire> vous, vous direz, mes mais, frères, mais, mais, vous savez que le Seigneur avait instruit tous ses disciples, non Vous êtes d'accord, non Même là, Acte chapitre 1, il a dit aussi, non Et vous vous souvenez de ce que l'apôtre Paul nous a dit 1 Corinthiens 15. Je vous, vous ai dit, mais. mais il dit, il dit, mais l'évangile que je vous ai enseigné, pour autant que vous le reteniez, tel que je vous l'ai enseigné, n'est-ce pas Autrement vous aurez cru en fait, il dit, mais j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai, ce que je vous ai enseigné. Mais il n'était pas hein, là, les jours où le Seigneur a pris du pain qu'il a rompu. Il n'était pas il était même pas, il était pas là, il dit, mais dans la nuit où il prit du pain, vous vous souvenez, non Donc j'ai reçu du Seigneur, lui, il m'a enseigné, comment ça s'est passé, même pendant pour la Sainte Seine, tout ça il avait apprécié aux autres, mais il me l'a apprécié, il m'a dit ça. Il s'est prédit, mais je t'envoie. La question est celle-ci, frère et soeur. Parce que vous ne pouvez pas dire, Seigneur, nous ne savions pas pourquoi ceci et cela. Non, parce que nous l'avons entendu, cette bonne nouvelle du royaume, ça l'a présente le monde entier. Donc, pour que quelqu'un prêche la parole de Dieu, il faut que cet homme-là ait reçu la parole. Et surtout, que c'est une personne qui a été enseignée, instruite par les Seigneur. Ce n'est pas possible que Dieu, il dit « mais Dieu te prend aujourd'hui et que demain tu te mets des bons pour aller commencer à pouvoir prêcher ». J'ai reçu la grâce de Dieu, Dieu a fait ceci cela, oui, ceci, cela, ou quelque chose. Non, non, non, non, non, non, non. Et puis, il ne va pas t'envoyer dans une école biblique. Non, non, non, non, non, non, non. Il va t'envoyer dans l'école du Saint-Esprit. Regardez ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul. Il a amassé sur le chemin de Damas. L'homme était aveuglé. Il lui a monté le surnaturel. Par la mias qui a prié pour lui, les écailles sont tombées de ses yeux. Il a pu recouvrir la vue. Et qu'est-ce qu'il a fait, ceci Il a dit une chose dans Galates chapitre 1. Je n'ai consulté ni la chair. Vous connaissez, non Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais je suis simplement allé dans les désert d'Arabie, n'est-ce pas Vous vous souvenez Et là, je suis parti avec les parchemins. Je me suis tenu en face de lui dans sa présence. Et c'est lui qui m'enseigne. Et c'est comme ça que le Seigneur. D'ailleurs, regardez bien comment il est bien écrit dans Galates. Dans Galate, je pense que c'est ça. Galate au chapitre 1. Voilà. Il dit ici. Voilà. Verset, verset 11. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été énoncé par moi n'est pas de l'homme. Vous suivez? Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Je veux que vous compreniez cela. Il je j'ai pas été effectivement dans une école pour apprendre, mais, mais c'est par une révélation. Et puis il dit, vous avez su en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme, ce qui est beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé dans elle, excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès les sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Vous ne pouvez pas prêcher autre chose. Vous ne pouvez pas prêcher Jésus, si vous ne le connaissez pas. Vous avez prêché effectivement ce que vous avez pris en théorie, dans les églises, vraiment dit à gauche et à droite. Frère, c'est ça le problème. Et puis il dit, écoutez bien, il dit, aussitôt, je ne l'ai consulté, ni la chair, ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui fit l'apôtre avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Vous comprenez cela que Non, je partis pour l'Arabie. Cet homme avait foi en ce Jésus. Amen. Il lui dit, mais qui es-tu Seigneur Amen. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Il s'est confié en lui. Amen. Et le Seigneur a pris soin de lui. Amen. Il a pris en charge mon frère. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. Amen. Oui, ma soeur, oui, mon frère, c'est pour ça que lui-même prend soin. C'est la raison pour laquelle je prie, je dis, Seigneur, ils sont très peu nombreux, les élus sont à côté près du doigt. Ce n'est pas la foule qu'on voit, parce bah, que ce n'est pas possible. Un élu, il est différent, mon frère, par sa façon de recevoir la parole de Dieu. Regarde comme Pierre parle de Philippiens ici, je pense. Quand nous allons prendre un Philippiens au chapitre 1, je pense qu'il est un Philippien au chapitre 1, c'est cela, ça. je pense que c'est cela. Oui, ici, ici. oui, voilà. Philippiens, au chapitre 1. Il dit aussi, aussi. ici. Philippiens 1, verset 3, dit. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. Vous suivez au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Vous avez, vous avez entendu <rire> La part que vous prenez à l'Évangile. Donc, comme l'apôtre Paul a dit, mais je fais tout pour y avoir part. Mon frère et ma soeur, ça veut dire que <coughs> l'Évangile, c'est-à-dire que l'Évangile, c'est ce que Christ notre Seigneur a prêché, c'est-à-dire la bonne nouvelle là. Et c'est la chose, effectivement, sur laquelle, effectivement, que chaque véritable fils et fille de Dieu se concentre, effectivement, et se consacre à cela, parce que c'est la parole que le Seigneur, notre Dieu, nous a laissée et donnée, effectivement. Et c'est ça qui nous a introduit dans la nouvelle alliance. Vous avez, vous pouvez regarder, mais vous avez, j'espère que vous vous suivez pour l'amour de Dieu. Je, je, je, je prie Dieu que vous n'allez pas en enfer. Parce que, je comprends pourquoi Paul pleura en disant, mais Seigneur, je prie pour n'avoir pas travaillé en vain. Parce que ce qui fait mal, c'est votre attitude. C'est la vérité. Et c'est vous. Moi, je sais où je serai. Je vous l'ai toujours dit, effectivement. Oui. Mais le problème, c'est vous. Vous le regretterez amèrement tous. Et ça, je vous l'ai dit solennellement devant le Seigneur. Vous le regretterez. Tout ce que vous pensez, ça vous fait plaisir. Voiture, maison, vêtements, la, le corps, les celle-ci, les jambons, que vous, mais tout ça. Vous allez haïr, mais ce sera déjà trop tard. Frères et sœurs, <rire> à moins que vous soyez sourds, tout ce que vous soupirez avec, que vous désirez, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le fait. Et ces choses passeront avec fracas. Qu'est-ce qui va rester Votre voiture au vêtement, au bijou, votre vous irez avec vous, puisque toutes ces choses vont passer en fait. Avec, et puis ces choses, si sont les choses, doivent se dissoudre ainsi de suite. Vous allez vous réfugier où Parce que quand le feu tombe, il tombe. Hein? Et même jusqu'en bas, vous voyez quand le volcan s'élève. Même si vous prenez les tuyaux d'eau pour éteindre, vous ne pouvez jamais éteindre les volcans. D'ailleurs, même dans l'océan de la mer, les volcans s'élèvent. Où fuirais-je loin de ton esprit Si je monte aussi tu y es ces de mots. et c'est là lui-même. Vous comprenez, c'est ce qui est écrit dans les psaumes. Vous devrez vous réjouir en remerciant le Seigneur c'est que jusqu'à aujourd'hui il vous accorde encore le souffle de vie et qu'il vous parle encore effectivement pour, parce que le salut de vos âmes est important en ses yeux mais ne laissez pas passer l'occasion que le Seigneur notre Dieu alors il nous fait part effectivement que la part que vous prenez à, à l'évangile vous remarquez que nous avons lu quand il l'a dit dans Colossiens, effectivement, en parlant de la foi en Jésus-Christ et de votre charité. Vous vous souvenez Alors, vous savez, quand nous croyons vraiment que nous avons placé notre confiance, comme l'apôtre Paul l'a dit si clairement, que Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est-à-dire que si je l'ai, je suis assuré. Que ni la mort, ni la maladie, ni le péril, ni le personne ne peut m'empêcher Parce que je possède la personne qui va me faire entrer Ah oui Si tu ne l'as pas, qui va te faire entrer alors, si je l'ai, vous savez comment je vais faire Je les Vous connaissez, quand quelqu'un comme moi, je ne sais pas nager, quand tu es dans l'eau, tu commences à s'abattre et tu vois quelqu'un qui sait nager, qui va te dire, tu t'accroches, hein, tu t'accroches à lui-même, avec tes dames, et tu t'accroches. Parce tu dis avec lui, je suis sauvé. Amen. Eh bien, évidemment, c'est comme ça pour ton âme et ton salut. Amen. Je dois m'y accrocher, mon frère, je, et puis, je ne peux pas hypothéquer mon âme, je dois être sûr et certain. Hallelujah. Que ce que moi ici je reçois va m'amener vraiment plus loin. Pas m'enfermer dans une religion, dans les dogmes, non, j'ai pas besoin. Nous avons goûté aux religions, nous n'avons même jamais changé. On est simplement devenus des religieux. Mais je veux quelque chose qui m'amène plus loin. Qui fait que chaque fois, chaque année, chaque mois, je suis changé. Je vois que ma vie est transformée. Frère et qui ne veut pas que sa vie puisse être transformée et atteindre... Je crois que c'est au grand qu'il a dit, effectivement, dans sa prière. Il nous a créé à son image. Oui, oui, c'est ce qu'il a dit. Vous n'avez peut-être pas fait attention. Moi, j'étais assis là-bas, je priais, j'écoutais. Il a dit, c'est ça, hein. Vous avez compris ce que c'est que, Parce que... Il est écrit. Faisons donc l'homme à notre image. C'est en notre ressemblance. Et plus bas, on nous dit que Dieu créa l'homme à, à son image. Frère, qui ne désire pas Moi, moi j'ai moi, désiré être à son image. Et toi Et toi, sœur Tu désires ressembler à quoi À ton église C'est ça le problème. Vous désirez ressembler à qui oh, L'objectif de Dieu, c'est que nous ressemblions. Soyons à son image. Amen. Et puis dans les livres de Colossiens, au chapitre 1, verset 15, Jésus-Christ est l'image du Dieu. Voilà. Donc nous ici, nous voulons, nous devons être à l'image de Jésus-Christ. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Philippe il y a si longtemps que je suis avec vous Philippe, tu ne m'as pas connu. Parce que Philippe a dit, mais montre-nous le Père, ça nous suffit. C'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Alors on va chercher Dieu. <rire> on va chercher Dieu. <rire> il dit, mais je vais monter pour chercher Dieu. Jésus, le fils, il est assis sur le trône. Le, le, je cherche les dieux tout-puissants. <rire> tu peux chercher pendant des milliards d'années. Tu ne le trouveras pas parce que le Dieu puissant c'est Jésus. Alléluia. Il est l'image du Dieu Amen. invisible. C'est vrai mon frère. Vous voulez voir Dieu mais regardez Jésus. Amen. Non la Bible elle est parfaite oui. parce que Dieu l'auteur de la Bible il est parfait. C'est pour ça que l'apôtre Paul le dit. De même, nous avons porté l'image du terrestre. Nous porterons l'image du bas, dis, céleste. Le céleste c'est le seigneur du ciel. Il n'y a qu'un seul seigneur. Et une seule fois, un seul Dieu. Éphésiens 4. Hein? Donc il n'y a pas deux seigneurs, un seul. C'est pour ce ça qu'on dit, Seigneur Jésus, tout genou fléchira. Donc nous, nous comprenons la part que vous avez à l'évangile, c'est-à-dire que ce que l'évangile a eu à pouvoir dire, ce que le Seigneur a eu à pouvoir déclarer, fait l'objet de mon amour, de mon aspiration, tous les jours. Amen. Oui, frère. <rire> c'est pour ça que quand vous entendez que Colossiens, c'est-à-dire que ces hommes de Dieu montrent au peuple de Dieu ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire dans les évangiles. Parce que c'est là lui qui prêchait. C'est ce que un Jean dit Mais je vous dis un commandement nouveau, mais ce n'est pas un commandement nouveau, c'est un commandement ancien. Oui, regardez bien, vous me regardez comme si c'est là était un Jean je crois hein, je pense que c'est cela, un Jean je crois que c'est cela, un Jean un Jean voilà et que c'est que c'est compris ça voilà mm -hmm. ah, un Jean chapitre 2, ah qui aime bien ce langage ah waouh, wow mm -hmm. Ah, vous permettez que je lis verset 3, hein? il dit, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. C'est lui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur et la vérité ne à lui. Vous voyez Parce que si vous le connaissez, vous vous tiendrez à ce qu'il a dit. Parce que vous l'avez connu, vous savez ce qu'il vous a dit. C'est pour ça que l'évangile est prêché pour que vous puissiez entrer en communion avec le Seigneur, pas avec les hommes. Non, monsieur, non, monsieur. Vous direz, mes frères, non, c'est pas ça que Dieu cherche. <rire> c'est la vérité. Je si voulais toujours il y avoir pouvoir vous le dire. Quel est le premier et plus grand de tous les commandements Il n'a pas dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, Non, non, non, il a dit, écoute-toi Israël, le Seigneur l'unique. Tu l'aimeras d'abord de tout ton cœur, d'abord Dieu. Parce que si je n'aime pas Dieu de tout mon cœur, frère, comment je peux aimer mon frère Là, ce ne sera pas l'amour à comme vous le dites. Ce sera l'amour au Filiou. Cet amour que nous avons, effectivement, parce que nous sommes de même tribus, nous sommes de même province, nous sommes de même comté, que nous sommes de même, je pas moi, village, ainsi de suite. nous, nous aimons parce que. Et parce qu'il n'est pas de ma comté, de mon village, de mon tribu, de mon ville, ben c'est difficile de pouvoir le supporter. Mais quand tu aimes Dieu, l'amour de Dieu te fait aimer l'autre. Puisque nous avons été régénérés par une semence incorruptible. <rire> Alors, aimons-nous arrêtement pour avoir aussi un amour fraternel, sincère. sincère. Donc, on peut l'avoir sincèrement puisque la nouvelle naissance a pris place. L'amour de Dieu est dans notre cœur. C'est vrai. Vous me regardez ici, s'il vous plaît. Je vais vous laisser partir. Vous savez ce que la Bible dit C'est lui. Nous savons que nous sommes passer de l'amour à la vie, comment nous le savons Parce que nous aimons les frères, les frères. Oui, oui, oui c'est écrit dans les genre. Donc quand j'aime mon frère, quand j'aime ma soeur, peu importe qui il est qui viennent de l'Australie, qui viennent de l'Inde, de Chine, de je ne sais pas moi, d'où c'est, qui vient de Birmanie ou de ou même du Cambodge, tu le vois, tu le serres dans tes bras, tu dis, mon c'est extraordinaire. Hein? Les serrer dans tes bras, les mettre vraiment sans penser à autre chose que c'est ton frère, c'est que vraiment tu es sauvé. L'amour qui fait la distinction, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour charnel. Cette personne-là n'est pas encore sauvée. Dieu te bénisse. Une personne qui est sauvée, il peut regarder son frère chinois. Mmh, il les serre dans ses bras. Il dit, que Dieu te bénisse, mon frère. Il ne voit pas les chinois, il voit son frère. Alors nous continuons rapidement ici. Donc il dit, que celui qui dit que je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité ne point à lui. Mais c'est lui qui garde sa parole. Vous avez entendu cela Il l'a gardé dans son cœur, il la sert dans son cœur. Vous suivez cela L'amour de Dieu est véritablement parfait. Hein? Vous voyez, le fait de garder la parole, on l'écoute, c'est bien. On se réjouit quand on l'écoute. Mais il faut que cette parole, quand on sort, comme il avait prié, je pense, c'était mardi. Nous sommes jeudi. Mardi, il dit Oui, quand on Seigneur, effectivement, que nous gardions cette parole dans notre cœur. Vous vous souvenez Moi, j'écoute. Hein? Vous, vous êtes absent Moi, je suis toujours à présent. présent Oui, oui, oui, oui, oui, oui. C'est l'office, mon frère. On n'est pas venu ici pour un jeu. Non, je coûte les prières. Et je regarde ce qui se passe. Et je suis... Vous savez, vous pensez qu'on ne voit pas tellement très bien. Même si... Non, non, non, non, on observe. Quand le temps de Dieu vient, le temps de Dieu est là pour dire les choses. Et c'est important, cela. On n'est pas là pour être distrait, puis laisser passer. Non, mon frère, c'est un office. Quand vous chantez, vous devez savoir ce que vous dites dans vos chansons. Hein. Pas répéter là, non, non, non, non, non, non, non. Parce que vous voyez, je sais pas, vous voyez frère, quand vous chantez, c'est bien la, la joie, mais il faut que ça conditionne le cœur. Amen, amen. Et on, après avoir chanté, et les psaumes ont été lus, vous sentez, parce que les psaumes nous parlent aussi, et puis quand on s'assied pour écouter la parole, on voit votre habilité à écouter la parole. Et puis une fois, je pensais d'ailleurs, parce que je me conduis à boire à lire, j'ai dit, mais comment ça s'est fait frère et soeur c'est comme si la salle ne chante jamais, ça fait des années quand même. Que ces cantiques ici, peut-être que nous le connaissons, vous êtes là... Tantôt il a chanté, j'avais mal au okay. cœur, j'ai toujours mal pour lui. Il chante un cantique, c'est comme si lui, et puis une partie de la chorale qui répète, parfois la chorale l'os l'ose même peut-être pas la voix. Mais quand j'étais même l'oreille, dans d'autres endroits, on dit, combien, tu as tout le monde, combien il est bon, toute l'assemblée, mais chez vous, c'est comme si c'était des morts. On a même mis l'écran ici pour que chacun chante. On n'entend même pas la voix de tout un chacun. Alors c'est comme ça je vais demander quoi, c'est des micros pour tout le monde. Combien combien il est beau Mais c'est vrai. On devait entendre l'assemblée entière en cœur qui chante avec grande voix, avec joie, avec Alléluia. Oui, les instruments se la voix sort. Oui. Vous avez peur de quoi C'est dans la maison du Seigneur. Ça devait être la joie, l'allégresse. Il devait être que Dieu. Il devait être là, l'assemblée, les voix montent. Ah, si vous pouvez comprendre. Quand, quand le peuple de Dieu chante Dieu, la voix seulement sort avec le même cœur. mais les anges descendent. Amen, amen, amen. Amen. C'est vrai. Dieu vous a donné la voix, pas pour crier. Mais c'est surtout ici qu'on doit l'entendre. La voix de tes messieurs. Ici, quand on se C'est ici, Dieu veut qu'on entende ta voix dans la louange. Dans l'adoration, louons Dieu. Et souvent, je pleure beaucoup. Et c'est vrai, je vous dis la vérité. Moi je, il est ici. Prions pour les cœurs. Que Dieu te bénisse, bénisse. Lui-même, hein. Dieu, Seigneur, bénis. Seigneur, soutiens. Seigneur, fortifie. Non, ça me fait mal au cœur. Vous ne pouvez pas imaginer, frère et soeur. Je prie pour lui. Il est là tout seul. Là. Mais vous, on n'entend même pas. On est bien toute l'Assemblée. Le cas est là, alors, les vont la voix. Allez mais Seigneur, souviens, peut-être, peu importe peu, peu, si les gens ont quitté, ce n'est pas mon problème. Mais vous priez, frère, on prend le cas, il est le seul. Oui, est vrai. Que Dieu te bénisse richement. Chantez la même chose. Nous, on est puis regardez. Mais, mais vous voyez, je vois, mais oui. Il est là, Oui, il souffre pour que Dieu te bénisse. Et vous, dans la chaise, dans... et oui, puis lui, il est comme ça. Il, il vous pousse à louer Dieu avec zèle. Mais votre zèle est dehors. Pourquoi il m'a fait? Et il m'a dit. Et qu'est-ce que tu crois? mon frère. Montrons les ailes ici. En chantant les chants des siens pour la gloire avec notre voix et notre cœur. Alors, nous continuons. Il dit. Verset, verset, verset, verset 5, il dit, mais c'est lui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Vous voyez, en lui. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui, donc Dieu, Seigneur Jésus qui demeure en lui, donc la semence de Dieu demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Mm -hmm. certain oui, enfin, temps vite, en sinon on va quitter ici si tard. Je vais quand même lire rapidement. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Vous avez, vous souvenez, non oui. Mais un commandement ancien que vous avez eu dès les commencements. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez donc entendue. Oui. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière. Mais qui déteste son frère est encore où est. La lumière apparaît, n'est-ce pas Nous disons que nous sommes dans la lumière. Vous voyez, il faut faire très attention. Parce que si nous croyons à la lumière, effectivement, eh ben, nous aurons les œuvres de la lumière à nous. Est-ce que vous croyez Il a dit, je suis la lumière. Amen. Tu m'en il a dit. Verset 10. C'est lui qui aime son frère. C'est ce qu'il avait dit lui, non Aimez-vous les uns les autres, n'est-ce pas oui. Et il dit, mais c'est lui qui aime son frère. Et vous voyez que ça, c'est le commandement du Seigneur. Et tous les apôtres l'ont repris. En insistant, en montrant, tous les, tous les apôtres, tous ces serviteurs de Dieu, ils ont eu à pouvoir mentionner sur ce point-là. Ah, je crois que quand je venais, ça, ça me vient toujours dit, l'amour supporte. L'amour est incomparable. L'amour est incomparable, amour. Amour, bon je connais pas bien les paroles, mais j'aime bien. L'amour supporte. Bah. Ah, yeah, yeah, yeah. L'amour est incomparable. incomparable. Et, et puis il dit quelque chose. Et, et ça, où, ça. où les choses font, et puis l'amour vient. Je crois que c'est l'amour. <rire> Vous avez entendu, vous avez entendu. Je sais vous pouvez vous moquer de moi, mais c'est touchant quand même. L'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour s'élance là. Quand l'amour s'élance, pas la comédie que nous faisons, mais quand vous, chacun de vous, je crois qui, qui a déjà une fois réalisé l'amour de Dieu en lui, il embrasse tout le monde. C'est vrai. C'est la vérité, frères et sœurs. Vous devenez tellement amoureux de Dieu, de tout le monde, et des chansons, des cantiques. Moi, je connais cela. Partout où vous voulez. Vous savez, avez quelqu'un qui parle de Vous ne jugez personne, mais vous, vous aimez seulement. L'amour de Dieu. Alors, il dit. Verset 9. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il était son frère est encore dans le ténèbres. C'est lui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui Amen. mais c'est lui qui déteste son frère et dans les ténèbres il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé donc ses yeux nous sommes appelés à pouvoir prendre part à l'évangile il dit que personne ne regarde toujours ses intérêts mais qu'il puisse aussi se soucier de, de l'autre lorsque nous prenons part à l'évangile et qu'il trouve une place et que nous avons foi en lui quelque chose se passe comme aujourd'hui jour la Pentecôte ça veut dire que <rire> Le de la Pentecôte c'est rentré à moi, la vie, et je me suis tellement réjoui, j'ai regardé Seigneur, que tu es bon ». Et que quand j'ai regardé mon frère Jonas, j'ai dit « Ah, oh, celui-ci, il est mien ». Je rentre chez moi à la maison, j'ai dit « Ça, c'est veut dire qu'on ne me force pas, mais je prends pour lui donner parce que c'est un plaisir ». Ce n'est pas parce que le Seigneur l'a dit, quand même, je dois quand même le faire. Même si je ne le fais pas bon, je crois que je ne suis pas un chrétien ou un chrétien. Non, c'est un bonheur. Parce que notre maître a dit, il y a plus de joie. Alors, mais pourquoi vous, si vous le saviez, pourquoi vous êtes si avare? Toujours moi et, je n'ai pas assez moi et, moi et. Non, avec Dieu, dans toutes choses sont possibles. Bien sûr, mon frère. Nous avons besoin que le Seigneur, notre Dieu, trouve réellement. C'est surtout que l'Évangile. Vous savez, notre Dieu est celui qui suscite la foi. Il est le chef, le consommateur, c'est vrai. Et la Bible nous fait comprendre, nous fait savoir que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que quand, quand c'est la parole véritable de Dieu, elle suscite toujours la foi. Oui, c'est ce qu'on entend, non mais c'est ce qui s'est passé avec Abraham, non Quand le Seigneur s'est adressé à Abraham, la foi s'est enflammée. L'amour de Dieu s'est enflammé. Tout cela est ainsi. Maintenant, la question va se poser, la question va se tous ceux qui prêchent dans différents endroits, qui parfois vous tendez les oreilles, effectivement, en réalité, effectivement, qu'est-ce que cela fait en vous quand vous entendez cela Posez-vous quand même la question de pouvoir savoir, parce que la parole du Seigneur produit la foi dans l'Évangile et aussi l'amour pour pratiquer des choses qui sont devenir les bonnes œuvres. Vous entendez bien, vous entendez bien, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pour que nous les pratiquions. C'est-à-dire que quand l'amour de Dieu s'élance dans ton cœur, ce que Dieu avait déjà préparé, d'avance pour que toi, quand tu reçois la parole, tu puisses donner, tu puisses faire un frère en Christ, une sœur en Christ, n'est pas égoïste. Amen. Ne compte pas ce qu'il va faire pour l'autre. Ne calcule pas combien il va faire pour l'autre. Quand on est encore charnel, on a difficile. Examinez-vous, regardez-vous. Parce que la libéralité, c'est donner effectivement aussi, et faire des choses pour les autres, effectivement, ça fait partie de la vie d'un croyant. Quand je parle de croyant, de fils et de filles de Dieu, et on ne le fait pas par formalisme, effectivement... On les fait parce que ça fait partie de notre vie. Aimer, donner, soutenir, faire effectivement cela, ça fait partie de notre vie. N'attendez pas de quelqu'un parce que vous lui avez donné, qu'un jour aussi qu'il vienne vous donner, ça ne sert à rien. Donnez à celui que vous savez qu'il ne va pas vous rembourser. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu prendra soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Les nous nous allons prier. Que le Seigneur soit béni. Tout à l'heure, j'ai entendu mon grand qui chantait les anciens cantiques à l'ancienne mode. là. Ah, j'ai dit, Seigneur, soit béni. Amen. Si Dieu peut nous permettre de revenir à pouvoir nous chanter aussi ce chant-là qui nous... Vous connaissez Réditez-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi des saints. Aux élus. Merci mon grand. Que Dieu te bénisse. Tu le connais, hein Merci. C'est le numéro 167 dans les fardes, 167. 167 redites-moi l'histoire l'amour